Et bien Laurent Sébastien Fournier va justement euh, exposer ses oh, recherches vraiment, sur fêtes populaire et art vivant, des représentations aux pratiques. Alors je présente Laurent Sébastien Fournier, il est professeur d'anthropologie à l'université Côte d'Azur, membre du LabCos UPR 72-78 et président du réseau euh, FER... Euretno du Conseil de l'Europe. Il est spécialiste de la patrimonialisation des fêtes et des rites traditionnels en Europe. Il s'intéresse aussi au monde des jeux et des sports et à l'anthropologie urbaine. Il est auteur de nombreux articles et ouvrages sur ces thèmes et il a récemment publié « Anthropologie et la modernité » paru chez Armand Colin en 2021. Euh, merci Nathalie. <rire> Voilà, c'est bon, on va rester là. Euh, merci Nathalie, merci Léonore, euh, et euh, merci à tous. Euh, donc le, le propos euh, qui est le mien euh, va prolonger celui de mes, mes collègues, euh, avec euh, cette petite différence que euh, les, les deux collègues qui se sont exprimés avant moi euh, sont, euh, ont travaillé sur des espaces éloignés, euh, plus exotiques, donc, tandis que euh, je représente plutôt ici euh, l'anthropologie du proche, l'anthropologie de soi, euh, qui s'exerce donc euh, euh, à l'échelle des sociétés européennes contemporaines. Euh, donc j'ai voulu euh, titrer euh, cette intervention « Fêtes populaires et arts Vivant, des représentations aux pratiques » et euh, je fais une proposition euh, ici, c'est que les fêtes populaires sont des situations heuristiques pour penser le, le terrain en arts vivants, euh, avec cependant une difficulté, c'est que les arts vivants euh, sont plutôt orientés du côté... Euh, du spectacle, de la représentation, si l'on pense au théâtre, aux musiques, à la, à la musique, à la danse, tandis que les, les fêtes populaires, elles euh, se, se retrouvent plutôt du côté de, de, de pratiques qui sont étroitement liées à un contexte social, rituel, euh, culturel, euh, calendaire, etc. Euh, l'anthropologie la, euh, des fêtes euh, d'abord l'ethnographie de la fête euh, pose des problèmes épistémologiques spécifiques euh, que j'ai euh, présenté dans un ouvrage qui s'intitule l'ethnographie plurielle au CTHS il y a quelques années, ces problèmes épistémologiques euh, spécifiques sont euh, euh, la relation entre l'unité de la fête comme genre et la diversité des fêtes au pluriel que l'ethnographe observe euh, le la vision de l'ethnographe qui peut être différente de celle des informateurs, des personnes interrogées sur le terrain, euh, le, la, la, la composition d'une fête autour de, de matériaux qui sont ordinaires, en lien avec la vie sociale habituelle, et d'autres séquences qui sont plus extraordinaires. Euh, il y a aussi des questions de, de, de comparaison et d'échelle qui doivent être abordées lorsqu'on fait l'ethnographie de la fête. Euh, des... Euh, questions qui euh, ressortent du, du tri de ce qui relève des faits ou des pratiques et puis ce qui relève des interprétations que les gens euh, amènent de ces, de ces faits. Et puis enfin, euh, euh, la, la, la, la, la question euh, du type d'approche que l'on privilégie, euh, approche plus critique parfois, euh, euh, par euh, un certain nombre de collègues anthropologues, approche plus compréhensive dans le cadre d'études de patrimonialisation des fêtes et des rituels où les communautés sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, associées aux, aux, aux enquêtes. Euh, alors, euh, outre ces, euh, ces questions épistémologiques qui sont euh, générales à l'ethnographie, et à l'ethnologie, et à l'anthropologie de la fête, euh, j'ai. Pensait qu'il euh, y avait euh, une, une notion qui était intéressante pour ce colloque, c'est la notion de fait vivant, et c'est une notion qui renvoie euh, à, à, à la tradition folklorique euh, de Arnold van Genep. Qui s'oppose à l'idée que euh, l'ethnologie, l'anthropologie devrait euh, nécessairement utiliser des, euh, étudier pardon, des, des survivances, des vestiges ou des archaïsmes. Euh, ce que nous faisons en ethnologie est très différent de ce que font les historiens. Nous étudions des faits collectifs vivants et euh, Lévi-Strauss, euh, à la suite de Van Genep, euh, a déclaré à propos des rites de Noël dans les sociétés européennes les explications par survivance sont toujours incomplètes car les coutumes ne disparaissent ni ne survivent sans raison quand elles subsistent la cause s'en trouve moins dans la viscosité historique que dans la permanence d'une fonction que l'analyse du présent permettre de déceler donc c'est cela pour dire euh, que euh, nous étudions euh, le présent, euh, nous expliquons le passé par le présent, à la différence des historiens, qui, euh, historiens du spectacle, historiens de l'art, etc., qui eux ont plutôt tendance à expliquer euh, le présent par le passé, c'est-à-dire par les, par les traces, euh, les archives, les sources qui, qui, qui permettent, en allant chercher dans le passé, euh, d'expliquer euh, des phénomènes présents. Alors, euh, les fêtes populaires, à partir de là, serait-elle un art vivant potentiel Et inversement, l'art vivant serait-il une fête ou une forme festive potentielle Ici, je mobilise la notion d'espace potentiel qui vient de Winnicott et la théorie du jeu et je considère que le jeu, qu'il soit festif ou théâtral, est une forme de médiation entre l'individu et l'environnement. Et ce type d'approche, j'ai essayé de l'appliquer à euh, tout un ensemble de, de fêtes carnavalesques de, traditionnelles. On a fait ça ensemble aussi avec Nathalie euh, à diverses reprises pour étudier des, des performances qui sont nombreuses dans le milieu euh, culturel, donc euh, traditionnel. A l'inverse, ou plutôt en complément, euh, il existe aussi aujourd'hui toute une scène euh, d'événements festifs urbains euh, qui sont très scénarisés, et dans lesquels les artistes de rue ont une grande place, occupent une grande place. Euh, donc ça c'est euh, euh, des exemples euh, qui sont déjà connus, et en fait j'ai décidé de ne pas revenir sur ces exemples euh, aujourd'hui, malgré ce que j'avais prévu, et de plutôt euh, vous présenter euh, deux, deux petits exemples qui m'ont semblé révélateurs de, de notre dialogue là, entre, fait, entre ethnologie et art vivant, et qui révèle un certain nombre de choses, à mon avis. Le premier exemple, c'est euh, l'exemple... Alors c'est Paul Tissier, en fait c'est IER, hein, je me suis trompé là dans la diapo. Paul Tissier, c'est un, un architecte des années folles. Il, il, est, il a vécu euh, pas très longtemps, il est mort à 40 ans. Il euh, y a un ouvrage de Stéphane Boudin-Létienne, euh, aux éditions Norma, un beau livre, qui, euh, qui rend compte de son parcours. Et puis il y a eu une exposition euh, qui s'intitule « Les fêtes d'art ». Euh, ça m'a beaucoup intéressé ce titre pour ce colloque euh, c'était une exposition à Menton au Palais de l'Europe euh, il y a une trentaine d'années où euh, euh, on, on, on constate que euh, Paul Tissier a, a vécu euh, sa vie comme une, comme une aventure artistique il était un élève des, des Beaux-Arts de Paris euh, président du Bal des Catzars, euh, aquarelliste et dessinateur marié avec euh, Gisèle Tissier euh, qui était euh, elle euh, une, une musicienne et une harpiste et une styliste euh, de, de Renan euh, et euh, Paul et Gisèle Tissier en 1924, donc il y a 100 ans euh, plus ou moins, ont été euh, chargés par la société des grands hôtels de Nice, une ville qui nous est chère aussi. On a ça en commun, <rire> on a beaucoup de choses. <rire> voilà. <ouais. rire> euh, donc il a été chargé, ils ont été chargés euh, par la société des grands hôtels de Nice de l'organisation de fêtes exceptionnelles. Euh, des fêtes thématiques qui, qui reproduisent le thème de la Russie de l'Extrême-Orient, de la Rome Antique de l'Amérique Latine euh, donc des, des, des thèmes exotiques euh, au sens de l'ethnologie mais aussi euh, euh, les royaumes sous-marins, l'enfance la mode, le cubisme plus de 110 fêtes ont été organisées euh, par Paul Tissier euh, donc il faisait des, des décors voilà ici une image de, de, des décors de ces, de ces fêtes euh, une autre Image de décor des fêtes russes, euh, et euh, de la mise en scène, donc on voit Gisèle Tissier avec sa harpe là, et puis l'équipe euh, de Paul et Gisèle Tissier, et là aussi euh, une mise en scène de, de Romain. Euh, euh, de... Alors, euh, donc, euh, il était à la fois, euh, ce Paul Tissier, scénographe et metteur en scène, euh, artiste-peintre il euh, faisait des costumes euh, il scénarisait des danses, des cortèges, des joutes navales il organisait des feux d'artifice, des illuminations euh, et il crée donc dans le, dans le contexte des années folles un nouvel art euh, de la fête euh, qui euh, s'organise autour de, de tableaux animés dont la spécificité euh, est euh, de présenter des décors intégraux avec euh, une unité thématique et euh, Paul Tissier donc, euh, est, est considéré euh, comme un avant-gardiste à, à une époque intense de, de développement culturel et artistique, les, les années folles, où euh, il il euh, met en scène euh, un double jeu de, de spectateurs et, et, et d'acteurs qui annonce déjà, Donc, alors là je cite la, la, le, le catalogue de l'exposition de, de 1994, euh, qui annonce déjà les tentatives du théâtre post-brechtien. Donc voilà quelques références qui devraient intéresser euh, du côté euh, des arts vivants. Alors je poursuis avec euh, un autre exemple, puisqu'on fait beaucoup de, de compétences, aussi en anthropologie. Euh, un autre exemple qui, qui n'a peut-être rien à voir, mais qui, sur le plan formel, euh, donne à penser. Il s'agit d'une fête populaire, une fête, euh, populaire, euh, une fête euh, votive, une euh, fête patronale, la fête de Santa Cristina à, à Polzena, euh, dans le nord du Latium, à laquelle j'ai assisté euh, donc euh, il y a euh, un an. Enfin, l'été dernier. Euh, donc, dans, à Bolzena, il existe une basilique avec crypte euh, où on expose les, les, les reliques de, de Santa Christine. Euh, et euh, on pratique donc des, des neuvaines euh, et des messes. Une neuvaine et des messes. Et puis, il euh, y a un épisode central, une séquence centrale de cette fête qui est les mystères. Les mystères. Est, ce sont des tableaux vivants qui renvoient à la vie de Sainte Christine. Euh, donc Sainte Christine c'est une, une, une sainte martyre de la fin du 3 siècle elle a euh, brisé les idoles en or de son père qui était païen pour les donner aux pauvres alors là il l'a fouettée, il l'a emprisonné, il l'a écartelé avec des crochets de fer, il l'a jeté au, au feu elle a quand même survécu alors lui il en est mort euh, mais euh, il y a un autre magistrat euh, qui euh, a été nommé à la suite de son père et qui lui a fait subir encore toute une série d'Avani, donc il l'a enfermé dans un four, puis l'a enfermé avec des serpents, puis il essayé de la noyer dans le lac, puis il a coupé la langue, puis il a percé de flèches, etc. Et elle est toujours pas euh, morte. Alors, euh, donc là, les, la, la fête euh, met en scène euh, donc des épisodes, alors là c'est dans l'église, la, la, la statue de Sainte-Christine, ça c'est une... Un tableau fait avec des, des, des graines euh, de, de différentes graminées euh, dans la crypte de, de Sainte-Christine. Donc il y a une créativité populaire, euh, un peu d'ordre euh, pic, pictural, hein, de, de, de l'art donc visuel euh, dans, euh, dans, dans cette fête. Mais il y a surtout euh, une série de tableaux vivants. Alors cette série de tableaux vivants, voilà, on pourrait approfondir l'étude de ces tableaux euh, donc je présente ici un tableau de nuit euh, euh, où euh, son père la sermonne au centre. Euh, voilà, un peu plus, un, un zoom là, son, son, son père qui est en train de la sermonner, elle qui dit mais je, suis, je suis chrétien. En fait, elle dit rien, hein, c'est un tableau muet. Euh, là, elle est, euh, euh, vous la voyez euh, sur la droite de l'image, euh, sur la roue. Euh, ici, on lui coupe la langue. Et donc la, la langue est présentée sous la forme d'un petit bout de foie euh, qui, qui, euh, qui est pris chez le boucher. Euh, ouais, voilà, hein. Et ici, c'est la, la dernière scène, c'est le triomphe de Sainte Christine après tous ces, tous ces problèmes. Alors, euh, ces tableaux vivants sont préparés par, des, par les contrades, donc par, par les quartiers de la ville de Bolzena. Et il y a tout un jeu en fait entre euh, l'aspect la, la, statique euh, de ces tableaux, qui en même temps sont très fugaces, présentés une minute ou deux sur chaque scène. Donc il y a une scène dans chaque euh, contrade, dans chaque quartier. Et puis donc il y a un contraste entre l'aspect statique des tableaux et puis les spectateurs qui eux courent euh, réellement d'un euh, d'une scène à l'autre, à travers la ville, il y a tout un parcours euh, rituel et prescrit dans la ville où les, les spectateurs partent en courant. Donc là, il y a une dynamique très forte euh, de, ces, euh, de, ces, de, ces, de ces tableaux. Euh, voilà, donc je, je voulais euh, vous présenter ces deux exemples en regard euh, pour donner à penser, parce qu'il me semble que c'est euh, intéressant euh, dans la relation... Euh, entre arts vivant et, et, et, et ethnologie, et, et juste pour terminer, donc quelques considérations euh, finales. Euh, D'abord, euh, l'idée que la, la, la mobilisation conjointe des théories de la fête et des théories de la performance euh, conduisent à, à penser ensemble l'expérience du terrain festif et celui des arts vivants entre représentation et pratique. Euh, ici, je note qu'il faudrait plus utiliser la notion de folklore, qui est trop peu mobilisée en France, afin de mieux juger euh, des systèmes d'écart et des correspondances entre les pratiques et leurs représentations, euh, que l'ethnographie révèle des conceptions variées de la relation entre réalité rituelle et modalité de fictionnalisation spectaculaire, euh, qu'il est toujours possible d'utiliser le cadre théorique du rituel dans le domaine euh, des arts vivants comme dans celui des fêtes. il me semble qu'on peut l'appliquer, mais encore faut-il examiner au cas par cas euh, les manières spécifiques par lesquelles il s'appliquent. Et ici, je voudrais utiliser, en fait, proposer d'utiliser les, les, les grands registres d'interprétation qui se sont appliqués au rituel, afin d'examiner les différences et les similitudes entre fait et art vivant. Et euh, je crois euh, avoir, enfin, pouvoir euh, dire qu'il existe trois grands registres d'interprétation du rituel, euh, la fonctionnalité, l'idée que le rituel sert à renforcer l'ordre social ou est utile à l'économie ou au pouvoir, etc. Euh, le symbolisme, c'est l'idée que le rite illustre des idées, justement, reflète l'ordre du monde ou incarne des mythes. Et euh, le drame, le rite, trouverait son sens en lui-même en tant que performance et en tant que principe d'action. Donc on peut, à, à partir d'une de, de, de, part euh, de la diversité des situations festives et des, des situations euh, de spectacle en art vivant, et euh, d'autre part euh, en, en, euh, en décomposant... Euh, euh, différentes, euh, les différentes approches possibles du rituel, faire une sorte de tableau euh, qui est programmatique et qui permet, de, qui permet euh, euh, ben, au, au, au sein des, des arts vivants comme au sein des, des fêtes de voir quels sont les aspects qui relèvent plus de la fonctionnalité, quels sont les aspects qui relèvent plus du symbolisme ou quels sont les aspects qui relèvent plus du, du drame. Mais je ne veux pas rentrer dans, enfin, dans, dans le, le... Je ne vais pas... Euh, euh, développer ce point, parce qu'en fait c'est un programme, quoi, donc euh, euh, voilà, donc je, je le laisse à votre euh, appréciation merci